Bon, ce message sera perçu plus tard donc je, je commence à enseigner Dis bonjour à rennes bonjour rennes bonjour rennes Bien, bien. Bon. Donc je vais vous donner le message comme il a été donné. Beaucoup d'entre vous, vous êtes à un moment très délicat de votre vie, c'est-à-dire, vous avez... Euh, euh, vos pouvoirs sont en train d'être activés, vous allez être couronné. Parce que vous avez traversé beaucoup de batailles spirituelles. Vous avez vaincu beaucoup de démons. Euh, certains d'entre vous ont vous même montré. Vous avez montré qui vous attaquait. Certains vous ont montré comment vous avez, vous avez tapé dans le rêve. Euh, certains vous avez beaucoup ramassé l'argent dans vos rêves ces derniers temps. Certains, vous êtes allés dans des salles où vous avez vu de l'argent, vous êtes pris, vous êtes sortis avec. Mmh. J'ai dit bien euh, sur TikTok hier, euh, vous allez avoir beaucoup de gratte, la tête va beaucoup démanger. Donc, c'est parce qu'il y a un couronnement qui arrive. Beaucoup d'entre vous, plus que jamais, votre spiritualité a un sens. Donc, euh, ça n'avait pas de sens avant. Je disais, ben voilà, je rêve de temps en temps. Euh, donc pendant cette période de couronnement, de victoire euh, inévitable, vous ne devez pas vous relaxer, vous ne devez pas vous reposer. Vous devez beaucoup brûler les encens chez vous. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a parlé de laurier, de girofle, euh, il y a les encens, même ces encens-là. Il y a la sauge. Ne blaguez pas avec la fessie. Allez Reine, Reine viens, dis bonjour Dis bonjour Dis bonjour Dis bonjour Ah, t'as fait trop me lécher Donc Bonjour, bonjour Vous avez vaincu beaucoup de démons euh, avant, vous, vous étiez un peu non hein? Il y a des périodes où vous faisiez Il y a des périodes où vous ne faisiez pas Vous allez commencer à voir le rapprochement Entre euh, On a commencé la formation spirituelle Je vous, je vous parlais tout le temps de l'école de spiritualité Qu'on a lancé Donc ça fait une semaine qu'on a commencé Donc s'il y a des gens qui sont encore euh, Qui étaient qui en retard, vous pouvez rejoindre Bon euh, Il y a beaucoup d'outils spirituels Que j'ai demandé d'acheter Merci euh, Vani Noucha eh oh, viens ici. Tu vas où Tu vas où Hein Oh dame, regardez là, là-bas. Tu partais où Tu partais où Donc, vous allez avoir beaucoup de... Vous allez commencer à avoir des rapports entre ce que vous demandez avant de dormir et ce que vous voyez dans le rêve. Le vent va commencer à vous parler, l'eau va vous parler. Oh, oh, bienvenue à toi, maître guérisseur, euh, arnaqueur. Pourquoi vous ne pourquoi vous ne créez pas une seule page et les gens viennent vers vous parce que vous savez que vous êtes des arnaqueurs que vous avez 50 pages Ça n'a pas de sens. On y va, continuons. Euh, les herbes vont vous parler Vous allez être attiré vers le parc Vous allez vouloir partir au parc Beaucoup Quand vous arrivez là-bas Mettez les mains sur les arbres Vous allez parler avec les arbres Vous allez euh, être attiré par l'eau Vous allez vouloir partir à la, au bord de l'eau Énormément Donc je vous demande de beaucoup Mettre de l'encens à la maison Parce que euh, ça va purifier l'atmosphère Qui va attraper froid, le chien ou moi? Eh, Jemina, une femme qui est née dans l'eau, tu dis qu'elle va attraper froid. Hein? Hum. Donc, quand vous serez conduit à faire cela, certains vous êtes en vacances, profitez de cette période de vacances pour faire ce travail spirituel. Parce que ça demande beaucoup de disponibilité. Et je pense aussi que ce n'est même pas le hasard que ce soit dans votre période de vacances que vous sentez cet éveil spirituel. Voilà. WhatsApp, c'est le 00 237 680 71 0701 Donc, la sauge que vous allez brûler dans votre environnement, dans la maison, dans la voiture, euh, si vous êtes dans votre bureau seul, brûlez la sauge là-bas, brûlez les encens. Ça va nettoyer l'atmosphère parce que il euh, y a des flèches qui sont en train d'être envoyées vers vous et ça se propage avec les mauvaises idées, les mauvaises ondes. Donc parfois tu restes comme ça, là tu... tu te sens étrangement négatif, pessimiste. Tu ne sais pas pourquoi, like. Mais tout allait bien. Pourquoi si demain je veux les problèmes avec mon gars Pourquoi je veux forcément faire les problèmes avec l'homme si aujourd'hui Donc c'est dans l'air en fait. C'est pour ça que vous devez purifier l'air. Les... Cyril, ton nom même fait peur. Comment tu crois que qu'il va cliquer sur ton truc-là Ton nom même, ça manque quand on voit ton nom là. Hey Donc, ce que vous serez amené à faire, allez le faire. La deuxième chose que vous devez faire pendant ce couronnement, vous devez... Euh, Excusez-moi. Hein, vous devez acheter beaucoup d'objets spirituels. Il y a une dame qui m'a dit pendant la consultation hier que... Elle s'est se levée un matin. Elle avait des brûlures sur le visage. On a carrément fait, un, on envoyait envoyé un, un, un masque spirituel. Et quelques temps plus tard, quelqu'un vient et il commence à lui parler mal de, de, de, des effigies de la Vierge Marie, de Jésus. Elle dit qu'elle a porté tout ça, elle a jeté. Parce que quand je la consultais, l'esprit me dit, dis-lui d'acheter les objets spirituels, mais elle remet dans sa maison. Il y a des choses que quand vous avez chez vous, quand ils vont entrer, que ce soit la nuit, que ce soit le jour, Seulement la présence de ces objets-là, ça va les chasser. Ça va les chasser. Vierge Marie, crucifix, Saint-Michel, euh, tout ce que vous allez trouver, vous serez inspiré d'acheter. Donc, j'ai demandé de brûler beaucoup d'encens. Partagez ma vidéo, s'il vous plaît. Partagez ma vidéo. Celui qui partage me dit j'ai partagé. Allez-y. Dis-moi j'ai partagé, je te fais une prière. C'est une bonne idée. Merci, mon ange. Hello, Angel. J'attends qui sera la première personne. Un hein, reine. Reine. Reine. Qui sera la première personne, reine Reine. Tu regardes qui Reine. Reine. Reine. Reine. Reine. Reine. reine? Ok, Crescence. <coughs> Je viens de te bénir. Je bénis ta journée. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur. Tu as les dents de vision. Vision, vision. Vision, vision, vision. Tu peux voir. Tu vois les business qui vont te donner. Tu vois. Euh, tu vois mesurer les choses sur les gens. Et tu as peur de leur dire. Arrêtez. Almaco. Voile spirituel, voile, voile sur ton visage. Voile. Lave ton visage avec la noix de coco. Tu mets un peu de jujube dedans. Mylène Charlotte. Larissa La Gloire. Bonjour Stéphanie. La reine Stéphanie. Euh, Sandrine Liboc. Tu te confiner dans un bureau ou dans un environnement, tu veux sortir de là, tu veux sortir pour t'exprimer dehors. Si tu as une idée de lancer un business, fais-le. Monsieur Innocent, merci pour le partage. Jean-Luc Adama. Euh, on a beaucoup attaqué ton physique, Jean-Luc Adama. Il faut que tu fasses jeûne. Il faut jeûner, Jean-Luc. Tu je demandes au Seigneur de. Te... C'est comme si tu veux faire certaines choses, tu n'arrives pas. Et ce que tu ne veux pas faire, peut-être manger ou bien. Euh, je ne sais pas, masturbation, écouter des trucs qui ne sont pas bien. Je te sens un peu tiraillé. Donc, fais un jeûne. Pardon. Toukem Gepi. Je mets la bénédiction sur toi. J'ouvre tes yeux. Tu as demandé beaucoup de choses. Tu as des questions que tu as posées. Tu veux savoir qui te dérange. Que le Seigneur te montre. Que tes anges te montrent. On, on t'a dit... Regarde, tu me griffes. Tu sais ça. Hum? Hum? Tu veux parler au téléphone là-bas. Parle alors. Rudy Patrick. Est-ce que tu veux voyager, Rudy Patrick Ta ta, ta, ta. Tu es quelqu'un de très discipliné, euh, très objectif. Non, boubou. Boubou. Qui tue mes pieds Qui tue mes pieds Bou... Oh. <rire> bon, merci pour le partage. Bonjour la reine l'or. La reine Laure, il faut asperger la cannelle. Souffle la cannelle dans ton business. Tu allumes la bougie pendant les sept prochains jours. Non, non, non. Reine. Reine. Reine. Tu te mets là-bas au sol. Non, tu m'attends. Mais reine, tu arrêtes. Tu vas me faire tomber dans l'eau. Oh, mais là, toi. donc. Hum? <rire> tu fais comme si je suis une gomme dans terrain. C'est comment avec toi? Je ne veux pas jouer. Je veux pas jouer Oh Reine Regarde Tu vois ce que tu fais Tu aimes trop jouer Ouais Venez prendre votre chien ici là On y va alors que tu veux rentrer à la maison hum. Je ne sais même pas de qui je parlais ouais, Celle-là tu vois pas Tu vas se pêcher dessus dans ton magasin euh, to, to, to, to. Oui, Rudy Patrick, tu es très discipliné Tu vois, dans les pays comme la Russie Ou l'Allemagne la, Tu auras beaucoup de succès dans ces endroits-là euh, Je crois qu'à l'école aussi Tu vas continuer de plus Ça va te donner beaucoup de succès l Ingénierie peut-être Si Tu as déjà arrêté, essaie de faire une formation Bonjour Kiki, depuis trois Lily, Lily, tu as le, la lourdeur sur toi, tu as beaucoup de lourdeur, beaucoup de lourdeur. Est-ce que tu te laves avec du sel? Voilà mon numéro non, 00237 680 711 0701. Mes consultations sont payantes. Moi, je... Oh, un crabe! Monsieur le crabe, pourquoi tu es parti? Ah, oh, mais c'est pas juste. Oh, un gros trou comme ça. Monsieur le crabe. Oh là là. Regardez-moi ça. Boubou creuse là-bas, creuse là-bas. Regardez, il y a un crabe là-dedans. Boubou arrête. Tu veux se jouer? va là-bas dedans chercher le crabe. Il y a un joli crabe là-dedans avec euh, des Ah mais de voilà encore. Monsieur le crabe, bonjour, je suis chez toi. Ah, là, je vois, je vois ses pattes là comme ça. Boubou regarde. Attendez. Vous voyez ses pattes Voilà sa patte là-bas. Voilà sa patte. Oh my God, c'est trop chou. Regardez, je vais lancer un petit cahier à fuir. Ah, elle a disparu. <rire> La pâte est partie. Ah <rire> oh my God. Je crois qu'il y avait des crabes jusqu'ici. Hein. Ah, mais c'est cool, ça. <rire> euh, P. Joseph, euh, on va faire de nouveaux kits. Kits pour le visa et kits pour les, les gens qui vont se marier avec les blancs. là. Oh là là. Il y a de beaux crabes ici. Oh là là là là. Ça c'est un champ de crabes. Attendez je vais vous montrer. C'est trop cool. Rennes viens ici. Il y a plein de crabes. Chaque fois qu'il y avait des crabes ici comme ça. Hein. Il y en a plein là. Ah c'est cool. Ils se cachent comme ça, ça colle des vibrations du sol. Ah bon hein ah, quand on s'approche, oui. Mmh. D'accord. Bonjour, monsieur. Mmh. Mmh. Oui. Mais pour attraper, ça a être difficile, non? Mmh. Comment on fait pour attraper? les flèches. Comment? De temps, un <rire> ok, c'est compliqué. <rire> non, oui. Oui. Oui. ah uh -huh. oui oui oui ça tombe ok mais merci bonne journée oui je vois il y en a plein ici il y a plein de crabes ici je crois que je vais faire une sauce gombo avec des crabes non sauce légumes allez Boubou viens Donc pendant cette période spirituelle, une deuxième chose que vous allez faire, euh, vous allez acheter vos produits, acheter vos kits. Ça, c'est le temps d'acheter vos kits. Très important. Parce que les kits que vous allez prendre... Non, arrête ça. Stop it. Put that down. Come here. Hey, arrête ça. Dépose. Dépose ça. Je te dis à toi. Allez, on y va. On va à la maison. Allez, arrête. Let's go. Comme ça. Non Reine, tu viens comme ça, tu touches pas. Oh, T'es pêtu, hein. Voilà. Allez, marche, on y va. Donc, vous devez prendre euh, les kits. Il y a les kits qu'on fabrique actuellement. Il y a des kits euh, mariage et spécifiquement ceux qui veulent épouser les Blancs. Euh, il y a aussi les kits pour le voyage ça c'est ce que l'esprit m'a inspiré à fabriquer euh, récemment donc vous devez prendre vos kits dans cette période euh, purifier beaucoup votre maison achetez vos objets spirituels et euh, si vous avez euh, euh, voilà, dormez aussi beaucoup dormez beaucoup parce que le travail va vraiment se passer pendant votre sommeil et quoi d'autre Mettez beaucoup les messages que je fais, parce que tous les messages que je reçois, je les télécharge en ligne, en fait. Je vous les donne. Euh, il y en a aussi parmi vous. Euh, vous allez être intensément tenté. Vous allez vouloir euh, peut-être acheter des tarots. Vous connaissez le tarot, non? Le tarot. Le tarot, c'est les cartes, les cartes qu'on lit, là. Voilà, si vous êtes conduit à faire cela, achetez-les. Non, Lily, si tu ne te laves même pas avec le sel. Tu ne connais pas comment te laver avec le sel, là. Vraiment, c'est chaud. Innocent, tu ne vas pas attendre qu'on te finance. Tu as compris. On ne vas pas attendre qu'on te finance. Aigle, est-ce que tu faisais partie des personnes qui devaient aller à l'offrande à l'eau On va faire une offrande à l'eau tout à l'heure. Donc, dans environ une heure et demie. Sultan, si tu utilises le parfum Onalia, ce n'est pas tout. Je vous ai dit vous devez acheter beaucoup de produits spirituels. c'est un peu comme si vous êtes en train de vouloir coucher. Donc vous devez concentrer plus que jamais les choses. Euh, j'ai des personnes parfois qui viennent et me disent « Ouais, j'ai seulement 20 000. » Et le produit peut-être c'est 50 000. Elle avance 20 000. Le soir, elle me dit que voilà encore 20 000. Le lendemain, elle me dit que voilà encore 10 000. Donc vous serez surpris de voir euh, quand vous allez vous lancer, pour vous allez prendre une, une initiative. La vitesse avec laquelle... Le reste de ce que vous attendiez va venir. Voilà. Rennes allez, viens ici. Tu étais où Viens. Rocher, Rocher, Rocher. Qui tue mes pieds euh, yeah. Je vais parler le bateau femme au chien, ici. Rocher. Tchèchi, Tchéchi. Tchéchi. Est-ce que c'est ça Bon, si vous voulez des consultations, allez en. Vous faites un message privé, s'il vous plaît. Vous avez suivi. Je donnais juste des instructions générales. Et puis, ceux qui savent qu'ils sont dans leur saison, vous allez, vous allez savoir et puis vous allez prendre une consultation. Vraiment. jeu beaucoup de consultations. Euh, actuellement, on est deux à faire les consultations. Donc, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Euh, Qu'on a hier, par exemple. Aujourd'hui, après l'eau, on va encore faire beaucoup de consultations. Il y en a, peut vous peut-être voulez vous voulez savoir vos. Comment ça vous laver avec le sel avant de venir en consultation? Vous voulez savoir votre élément. C'est quoi votre élément Est-ce que ton élément c'est l'air? Est-ce que c'est l'eau? Euh, parfois tu peux venir pour demander s'il y a un message que les ancêtres ont pour toi. Euh, Est-ce que tu peux. Tu peux aussi venir, tu demandes.. Euh, ça dépend de l'énergie qui va. Les questions que tu vas poser avant de venir dans la consultation. Très important. Moi, généralement, quand ils me font... Euh, Bonjour, mon ange. Bonjour. Donc, euh, quand ils me font... Quand ils me mettent des personnes... Euh, J'ai parfois des amis spirituels qui vont me contacter. Ils vont me dire, voilà. On me demande de te dire ceci, ceci ou cela. Donc, quand ça arrive, très souvent, je laisse l'esprit parler. Et 100% des cas, il va dire les choses que depuis 3-4 jours je me posais comme question. C'est de ça qu'il va parler. Donc, quand vous venez généralement en consultation, ne venez pas avec genre... Euh, ouais, je veux que l'homme s'y m'épouse. Ouais, je veux que... Parce que la spiritualité, hein, si ton mariage est bloqué peut-être. Si ton mariage est bloqué, le problème généralement est spirituel et ancestral. Ce n'est pas que... Pourquoi l'homme s'y est parti Oh, je suis avec mon mari depuis 14 ans. Avec mon, mon, mon, le père de mes enfants depuis 14 ans. Pourquoi il ne veut pas m'épouser Peut-être qu'il y a un esprit en toi qui te bloque pour que toi-même tu refuses le mariage là. Donc ne venez pas avec. Euh, ce n'est pas l'autre personne qui est le problème. J'ai beaucoup de personnes en consultation qui disent tout que. Euh, non, et moi je vais vous dire ce que l'esprit dit. Reste là, c'est pour vous. Moi je ne vais pas vous dire ce que vous voulez entendre. Je vais vous dire ce que l'esprit va me dire je vous dire. Voilà. Donc achetez ces objets-ci là. Vous allez voir que vous allez commencer votre travail vous-même. Les parfums Saint-Michel, toutes ces choses, on a tout ça. Euh. Il y a aussi l'équipe de déblocage. On a l'équipe de déblocage à Douala, Libreville, Abidjan. Bon, pour Abidjan, ceux d'Abidjan, je vais, je vais venir à Abidjan peut-être en début septembre. Je devais venir en fin août. Mais j'ai quelque chose du genre à faire au Cameroun. Donc, euh, ça ne se, ça sera Abidjan, ce sera sûrement début septembre. Voilà. Donc, vous devez euh, acheter vos produits. Les kits par exemple, si depuis tu avais pensé acheter un kit, c'est la période achète ton kit maintenant, tu commences à l'utiliser. Pendant, pendant la formation spirituelle hier, il a, je leur montrais euh, comment se connecter par exemple, comment faire certaines choses, quoi utiliser. Et euh, ce matin je me réveille, il y a une qui me dit, toute la nuit sa grand-mère était dans son rêve. Elle était dans son rêve. Et euh, j'ai bien dit, vous devez appeler, il y en a de vos ancêtres, vous, les, vous devez les appeler. Voilà. Oui, lutte de blindage aide beaucoup. Euh, et long, euh, la reine ou le roi, est l'eau, longue. Bonjour. Et amen. Amen pour ta prière. Quand vous allez contacter, on va donner les prix des kits, ok Ça dépend les prix des kits. Il y a aussi les sels qu'on vend. Non, tu ne pars pas. Tu es Je Tu Comment dis-moi Eh, hein? hey. t'as mis sur moi, hein? Oh, Rennes. Renne Tu peux ramasser le mbunga. Hein Rennes Renne n'est Renne pas dire ramasser le mbonga. Elle veut jouer. <rire> Rennes, viens ici, c'est pas tout le monde qui veut jouer. Désolée madame. <rire> Aïe, ah, yeah. tu cherches ton bunga? tu vas tu déposer ça là-bas. Bon, moi je vais partir. Reine, mon cher. Rennes. Bye. Rennes. <rire> eh ben je reine, viens ici là. On ne dérange pas déjà. <rire> Il te dit quoi La femme là ne te connaît pas. Tu penses elle pourquoi oh my god aïe aïe aïe Alors vous écrivez on va vous donner les prix de consultation et tout ça si tu es au Cameroun la consultation c'est 33 800 et ça c'est dans les 3, 4, 5, 6 jours qu'on va te consulter ceux qui veulent ça à l'immédiat c'est un peu plus élevé c'est à dire tu veux la consultation aujourd'hui il y a les lectures destinées ça, c'est 100 000 francs, c'est-à-dire 150 euros. Donc, c'est ça. Annie, cette jolie Tu dois contacte nous au Cameroun. On va t'envoyer le kit là-bas. Tu as compris Contacte-nous au Cameroun. 00237 237 680 711 0701